Les carottes sont cuites Je répète Les résistants français planqués dans des caves en Normandie derrière des tonneaux de Calvin, en train d'écouter De Gaulle sur Radio Londres. Les pommes de terre sont épluchées Je répète les pommes Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia « Les navets sont bien lavés. »« Je répète les... »« Mais qu'est-ce qu'ils foutent ?»« On ne tiendra pas le coup. »« Ils débarquent ou quoi ?»« Les oignons sont émincés. »« Je. Mais qu'est-ce que tu glandes de Gaulle ?»« Attends, j'ai compris le message. » Il est en train de faire un pot-au-feu. Un pot-au-feu, c'est toujours meilleur le lendemain. C'est retardé.